Hello à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment obtenir ce résultat-là quand vous enregistrez euh, via Zoom, si vous faites une interview ou si c'est pour un sommet virtuel. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller sur Zoom euh, et d'aller euh, créer une réunion. Okay Donc, vous créez une réunion. Voilà, je ne vous montre pas, vous faites juste créer une réunion. Vous faites modifier. Peut-être la petite astuce que je peux vous donner, c'est ici cliquer sur réunion périodique, récurrence, aucune heure fixée. Comme ça, c'est un lien qui peut vous servir tout le temps, tout le temps. Donc, quand vous enregistrez, c'est important de le paramétrer une bonne fois pour toutes pour que ça enregistre en côte à côte. Sinon, vous allez vous retrouver avec un passage entre votre visage, celui de l'intervenant, etc. Donc, il faut aller dans Paramètres, ici, sous Enregistrement. Descendre et cocher ces cases-là. Enregistrer le mode d'affichage euh, galerie et enregistrer ça. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement la différence entre les deux et du coup, moi, par sécurité, euh, je coche les deux. Voilà, c'est aussi simple que ça. À la fin, ça vous donne un enregistrement ici où vous pouvez télécharger la vue galerie et donc vous aurez bien une vidéo euh, propre avec vous côte à côte. J'en profite pour vous donner quelques astuces pour améliorer vos, votre son. Bah déjà un micro si, si euh, possible, une bonne euh, lumière. Essayez de vous cadrer en utilisant la règle des tiers. C'est-à-dire que si vous divisez l'écran en trois, que vous ayez les yeux ici et pas les yeux en bas en mode comme ça ou en mode comme ça. Euh, et puis d'être à peu près à la même hauteur euh, que votre invité et que votre invité ait des bonnes conditions. Euh, la dernière chose que je vais vous dire, et eh ben cette vidéo n'est pas le parfait exemple, c'est qu'il faut avoir une bonne connexion Internet. Moi, à ce moment-là, j'ai une mauvaise connexion Internet et du coup, euh, le résultat est moins bon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide. À très bientôt.